Bienvenue. Je m'appelle Elisabeth Perens et je travaille au Quai Je suis la rédactrice Géorgie, donc euh, je m'occupe de la relation bilatérale et de l'analyse de ce pays sous toutes ses coutures. Voilà mon bureau et euh, voilà ma, ma vue, donc mon bureau est un peu décrépit, mais euh, au moins on voit la tour Eiffel et ça c'est quand même assez sympa. Voilà, et donc je suis entourée de cartes, et voilà. Au lycée, étant donné que je maîtrisais plusieurs langues étrangères, dont le russe, j'avais entendu parler à la fin de mes études du concours d'Orient du ministère des Affaires étrangères, et puis j'ai intégré Sciences Po. J'ai fait deux stages au ministère des Affaires étrangères, un à Moscou et un à New York, et ils ont confirmé ma, ma volonté d'intégrer le, le Quai d'Orsay, et du coup je me suis préparée au concours. Oui. C'est plusieurs vies en une, c'est un, une vie en accéléré aussi. C'est des émotions fortes, à mon avis, très régulièrement. C'est un, euh, un peu drôle, mais je trouve que c'est assez à propos. C'est une boule de stress <rire> Parce qu'effectivement, parfois on est amené à, à être un peu sous pression et donc euh, ça peut faire du bien d'avoir euh, quelque chose sur quoi se défouler. <rire> c'est le matin, avant même que la journée euh, n'ait réellement commencé. Euh, je, je reçois la revue de presse faite par notre ambassade à Tbilissi, la revue de presse géorgienne où euh, je peux réellement me plonger dans les dossiers qui sont euh, en ce moment importants pour le pays et où je peux prendre un peu le pouls de, de ce qui se passe médiatiquement là-bas et ça me sert énormément dans mon travail quotidien. Je m'étais posé beaucoup de questions avant de passer le concours parce que c'est un, un engagement important, c'est beaucoup d'efforts. Et je m'étais demandé, est-ce que je serais prête à vivre cette vie-là Est-ce que c'est ce qui me correspond Et j'étais tellement passionnée par, euh, par les matières euh, qu'il fallait réviser, et, et sur lesquelles on travaille au quotidien, donc les relations internationales essentiellement, que je me suis dit que ça valait largement la peine. Et j'ai vu beaucoup d'exemples de, euh, de, de familles, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, qui fonctionne extrêmement bien, euh, de femmes diplomates qui réussissent à construire leur vie euh, d'une manière tout à fait classique, en faisant ce, ce métier qui nécessite une grande mobilité, et je me suis dit que bah, pourquoi pas moi, j'y arriverai aussi.